Bonjour à tous, dans cette séquence qui va servir un petit peu d'intermède, je vais vous présenter quelques classes utiles en objectif C. Ces classes sont essentiellement des utilitaires pour la programmation, c'est une implémentation de référence qui est optimisée et on va essentiellement en voir trois qui sont couramment utilisées, NSRay, NSDictionary et NS7. Et euh, en fait, on ne va pas en voir trois parce que euh, pour chacune d'entre elles, ben, on a tout le temps la version immuable et la version mutable. Ce qui caractérise la différence des deux, c'est qu'il y en a une, une fois que j'ai créé ça reste fixe et puis dans l'autre cas je peux modifier le contenu de ces tables, dictionnaires ou ensembles mais au prix d'une gestion de mémoire adaptée et par conséquent ce sera plus lent. Ces classes elles permettent de contenir d'autres objets. On sent qu'on va avoir un tableau de quelque chose, un dictionnaire de quelque chose et un ensemble de quelque chose. Qui d'ailleurs comme en fait ça contient essentiellement des références on peut mettre un petit peu n'importe quoi. Ce qui est à la fois très très très souple mais bien évidemment un peu casse gueule. Regardons le NSRA par l'exemple. Donc ici j'ai euh, cool qui est de type NSRA et puis je l'initialise. Alors en fait là c'est un peu spécial, je ne passe pas par allocinit comme on a l'habitude de le faire pour euh, les classes euh, en objectif C. Mais euh, en fait je passe par une méthode de classe vous ben oui, qu'elle est désignée comme une méthode de classe ArrayWithObject qui encapsule tout cela. D'accord. Et en fait ça veut dire qu'on appelle ça des Convenience Methods. C'est la terminologie consacrée en objective C. Ici j'ai le nombre de couleurs c'est un long unsigned et ici j'ai un cast en un unsigned long du résultat de euh, count count c'est une méthode de nsr qui est appliquée à l'objet couleur et qui me donne en fait le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur. Et puis pour accéder à un objet, eh bien je fais object at index et je donne ici la valeur de cet indice. Bien évidemment, ça commence à compter à partir de 0, on est bien des informaticiens. Vous noterez qu'il n'y a pas de tableau à plusieurs dimensions. Il a pas de NSRA à plusieurs dimensions mais ce n'est pas grave, rien n'empêche un NSR de contenir lui-même un NSR. C'est comme ça qu'on s'en sort. Pour le reste, je vous recommande de lire le fantastique manuel. Pour le array, pour tout ce qui concerne les accès, c'est similaire à un NSRA, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, vous avez des méthodes supplémentaires. En général, ce que vous faites, c'est que vous construisez un tableau. Donc là ici même topo, hein, on passe par la méthode array et pas par allocInit, quand je vous disais que les conventions avaient un petit peu évolué, ben, elles ont évolué, le constructeur c'est cette fameuse convenience méthode et ensuite ben, j'ai des primitives, addObject qui me permet d'ajouter des objets à la fin euh, de mon tableau ou insertObject, addIndex, dans ce cas là je précise la position dans lequel je souhaite insérer mon objet. Et puis je peux faire également un remove object. Et puis je peux bien évidemment faire un object at index. Là, ça va être le, avoir le même comportement qu'un NSRA pour l'accès. Pour le reste, je me répète et je me répéterai beaucoup dans cette séquence. Read the fantastic manual. NS Dictionary, Alors, euh, le dictionnaire, c'est une structure de données qui est extrêmement utile. Où vous avez un système d'association d'un couple clé-valeur. Donc, en fait, euh, vous allez avoir ici. Euh, une entité et une clé. Donc ça c'est l'entité et ça c'est la clé. Et ça veut dire que, en fait, quand je crée un, un S dictionary, vous voyez que je ne le crée pas en Allokinique, mais toujours avec cette convenience méthode de type claque, qui est une méthode de classe, et je vais donner, non pas une série de valeurs, mais une série de paires de valeurs qui vont toujours être associées, c'est l'objet et la clé. Alors, la clé c'est une chaîne de caractères et l'objet ça peut être n'importe quoi ici c'est aussi une chaîne de caractères. Et vous voyez que ici ben, j'associe en fait des codes euh, RVB à euh, des noms explicites de couleurs. Hein. C'est bon exemple et donc je peux ici afficher eh bien, la valeur associée à blanc la clé blanc et puis je peux euh, de même euh, eh bien, euh, récupérer euh, toutes les clés qui correspondent euh, à euh, l'objet ici euh, 0000ff voilà donc un mécanisme assez confortable et là évidemment on est toujours dans la version immuable pour le reste fantastique manual. le ns mutable dictionary ben aux oh, surprises la manipulation en lecture est identique à ns dictionary et vous avez quelques méthodes supplémentaires donc ici je crée euh, mon euh, dictionnaire et je vais simplement pouvoir ajouter mais alors quand je vais ajouter des valeurs, je vais ajouter des couples de valeurs objet clé. D'accord Et je peux évidemment faire une suppression d'objet pas simplement sur sa position mais par rapport à sa clé. Je peux également supprimer tous les objets, le reste fantastique, manuel comme d'habitude ns 7 donc les 7, ça va être des ensembles. Donc là, ici, je vais mettre, euh, ben, même topo, pas de lock init, convenience method set with object, je liste les objets, et puis je termine par nil, ici, c'était des, des ensemble de chaînes de caractères. Je peux récupérer un objet au hasard, la méthode anyobject. Je peux récupérer le nombre d'éléments, je retrouve le fameux count. Euh, ici je peux également tester l'appartenance d'un euh, entité par exemple vous voyez qu'il y a Toto, Titi et Tata mais il n'y a pas rominé puisque ça me rend nil dans ce cas là je peux afficher Titi tranquille sinon alerte, sylvestre arrive les amateurs de cartoons des années 50 comprendront et puis ici je peux également transformer mon ensemble en un tableau et puis vous trouverez alors ça c'est une méthode description j'en ai pas parlé mais j'en profite là c'est une méthode qui remonte carrément jusqu'à très très haut, qui est parfois surchargée et que vous pouvez vous surcharger. Description vous transforme la table en une chaîne de caractères. Et en fait, dans le pire des cas, Description, quand il ne sait rien faire, il vous affiche la valeur du pointeur. Ce n'est pas très, très intéressant, mais vous pouvez au moins le voir. Mais vous avez le droit, vous, de surcharger cette description si vous souhaitez avoir un affichage du contenu de l'objet par exemple pour faire des traces. C'est quelque chose de, de classique. C'est une convention habituelle de surcharger cette méthode. NSMutableSet, bah, écoutez euh, aux surprises. Donc je fais un peu la même chose que dans mon exemple précédent. Donc là ici je donne un ensemble en positionnant la capacité. Je crois qu'il y a aussi des ensembles où vous n'êtes pas obligé de le faire. CF, le fantastic manual. Je fais des add object d'accord et puis ici bah, je peux tester euh, si Rominet est là, je peux supprimer euh, Rominet, et puis je peux retester et vous voyez que effectivement bah, l'exécution ne sera pas tout à fait la même puisque j'ai enlevé Rominet de l'ensemble. Alors en guise de conclusion je vous ai fait rapidement ces classes là parce qu'elles euh, sont utiles et on va les utiliser, euh, vous pouvez avoir envie de les utiliser en tout cas dans vos exercices euh, déjà de cette semaine mais il y a énormément de monde. Voici l'ensemble des classes qu'on peut trouver dans Foundation. Bon, euh, c'est en petit et ce n'est pas fait pour être lu, mais c'est juste pour dire qu'il y en a énormément. En fait, on pourrait dire que Foundation, c'est un peu la STL de C++, mais projetée à euh, objective C. C'est là la force de langage qui a plus de 30 ans. Et euh, d'ailleurs, euh, toute cette implémentation de Foundation, eh ben, vous le trouvez également euh, accessibles euh, en Swift. Alors vraiment, euh, ils ne sont pas forcément tous aussi intéressants à utiliser, en particulier le Nestring, mais euh, il y en a d'autres, et en particulier les dictionnaires, etc. Ça reste tout à fait utile. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.